Hey, on est de retour avec Joanne Brissette à CFRH 88.1 à 106.7 et on parle de la question métier. Alors, c'est parlé un peu, Joanne, sur la langue, la langue chicot ou la langue kawish, tu me disais. Des expressions que tu peux me dire de c'est à quoi exactement. Bon, par exemple, on parle de… des fois, nous autres, on va à l'échasse du canard, des bernaches. C'est ça? Euh, ça par ici. <rire> ça veut dire qu'on va chasser le canard et euh, l'outarde. Ah, <rire> oh, l'outarde. Ça, c'est des expressions familiales euh, ou euh, la langue que tu parles avec d'autres mondes? Oui, euh, c'est quand même drôle parce que quand quelqu'un commence à parler puis je, je vais ramasser des, euh, des mots, euh, tout d'un coup, je vais, je vais retourner à parler à ce patois-là de chez nous. Ou si je monte à Saint-Gabriel, ou euh, euh, si on est en famille, on va se parler, on va partir du, du, du français, euh, je te dirais, là, euh, le français québécois, poli, oh. à aller au, au, au Kawish, où euh, Certaines personnes ont même étudié la langue. Il a, eux, ils la nomment... Euh, Yvon Couture, euh, qui est un auteur, a publié le livre qui s'appelle « Parlons magoua », qui, justement, examine le patois qu'on parle ici. Euh, C'est le fun parce que euh, j'ai envoyé ce livre-là euh, à des amis à Prince Albert au Saskatchewan, des amis qui sont métisses et qui parlent aussi euh, le, métif, euh, le métif français. Et ils ont reconnu beaucoup des expressions... Euh, euh, qui qui était présente dans le livre Parlons Magua et qu'ils utilisent encore aujourd'hui en Saskatchewan. Ça, c'est-tu euh, comparé à. Y a-t-il de, de, des langues autochtones mélangées là-dedans? Un peu. Euh, tu sais, quand tu parles euh, de la Wawanish, euh, quand tu parles de Yamashish, qui veut dire la rivière boueuse, quand tu parles même Masquinongé, la chien, euh, ce, ce sont beaucoup de mots euh, qu'on a incorporés à la langue française, oui. On va aussi dire Tanchikia, euh, euh, qui ressemble beaucoup à, à, euh, à la façon qu'on va souhaiter la bien, euh, dire bonjour en Atkamek, miigwech. Euh, des, des, des expressions comme ça. Il so, y, y a du mélange djiboué là-dedans, puis euh, du mélange d'algonquin, on va dire, un peu là-dedans aussi. Là. Euh, euh, parce que euh, on oui, va dire, oui. comme euh, le métier, là-bas, ils disent oiseau. Tu sais, euh, C'est pas comme oiseau en français, ils disent oiseau. Il y, y a un z à l'avant. C'est un oui. peu de mélange de ça. Oui, oui, oui. So, euh, oui, puis euh, euh, euh, on va dire un écureux. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on disait chez oui, nous aussi. Anicureu, tu sais, on ne dirait, dirait pas Anicureu. Oui. Un écureuil un comme en tradition française. Non. La bannique. Pardon? La bannique, on va l'appeler Galette. Oui, oui, oui, oui. oui. Galette? Oui. Le, le, le, Ah, les radeaux? Oui. Les radeaux, oui. Il y a plein d'expressions qu'on qu partage. Euh... Avec autant les langues, les Premières Nations qu'avec euh, le, le mid dans l'Ouest. Le mid français, j'entends bien. Le mid français, oui. Euh, y avait-tu euh, chez vous euh, des expressions que euh, tu n'attendais pas ailleurs, que, comme tu te promènes à, au Québec? Y avait-tu des affaires que tu n'attendais jamais ailleurs, qui ne sont pas communs? Euh... Je pense que ben, les enfants, souvent, ils appelaient des maillets. Ah. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais on appelle ça des maillets. Euh, <rire> ouais, euh... T'as-tu à la tête faudrait que j'y pense plus attentivement? Je ne me suis jamais poussé sur la question, mais pour moi, euh, je les connais, je ne sais pas dans les autres régions, s'ils les parlaient. Ok, correct, correct, je que comprends. Euh, on peut parler un peu de, de l'attitude au Québec, on va euh, dire la résurgence de l'attitude la, la, la, la, la, la, métier au Québec. Là, tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent au Québec comme euh, autochtones au métier. Est-ce que tu vois ça un peu dans, dans, dans, dans ta vie ici ou là-bas? Non, pas du tout. En fait, tu sais, je veux dire, euh, euh, on parle qu'il y a beaucoup plus, qu'il qu y a eu un saut dans le recensement euh, de personnes qui ont écrit sur le recensement qu'ils euh, qu s'identifient métis. Mais tu sais, euh, la province du Québec compte plus que 8 millions de personnes. Là-dessus, il y a juste euh, et 9 000, quasiment et 10 000 qui s'identifient comme métis. C'est quand même pas gros là, comparativement. À la population générale. Et puis, moi, je ne le vois pas tous les jours. Euh, je vois plus une fierté euh, émerger, euh, plus que. Euh, tu sais, là, je veux dire, une, une, une, une, euh, je ne vois pas euh, euh, beaucoup de gens qui cherchent à faire reconnaître des droits. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir célébrer leur culture et leur identité, ainsi que les contributions euh, des Métis au Québec ont eu euh, à, la, la, euh, euh, à la traite des fourrures et à toute, euh, euh, toutes les activités là, qui se passaient d'un océan à l'autre au Canada, puis dans le, sud, dans le nord des États-Unis. C'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus aussi euh, vouloir et pouvoir euh, reconnecter avec la culture, les traditions et euh, que ce soit reconnu par le Québec et qu'on puisse aussi euh, faire preuve du concept autochtone de réciprocité. Euh, la réciprocité, ça veut dire que si c'est un métis euh, qui vient du Manitoba, qui doit pour le travail ou toute autre raison, de, doivent venir vivre ici au Québec. Au présent, ces personnes-là ne sont pas reconnues. Et moi, je le vis dans mon quotidien. Mon conjoint est un Franco-Manitobain d'une communauté métisse reconnue au Manitoba et ses oncles et tantes sont enregistrés euh, comme étant métisses et membres de la, la, la Fédération métisse du Manitoba. Pourtant, euh, son père, lui, sa famille, vu qu'ils sont arrivés ici au Québec euh, depuis euh, la fin des années 60, début 70, ils ne sont pas reconnus. Euh, c est, c est, c est, ils ne sont rien. Il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est étrange. Je veux dire, on ne s'attendrait jamais à ce qu'une personne micmac perde son identité ou le droit de pratiquer sa culture si jamais déménageant en Alberta mm -hmm. et pourquoi est-ce que les bêtises, eux, euh, doivent délaisser leur identité si jamais la famille se relocalise de la communauté historique. Oui, ça fait qu'il n'y euh, a pas de continuité dans, de province en province. Non et ce qui est le pire, c'est que même avant la Confédération de 1867, je veux dire, c'était grâce aux Métis et aux Premières Nations qu'on euh, a pu enrichir, que ce soit la France au début, que ce soit l'Angleterre par la suite, et que ce soit Canada après la Confédération. Mais c'est vraiment grâce aux Métis et aux Premières Nations que le Canada a pu être... Euh, avoir de l'argent, il s'est enrichi énormément sur le dos des, des, des personnes autochtones. Oui, ça c'est vrai, Alors, parce que les métiers c'était les commerçants. Les métiers c'était les ben, commerçants. On était, là. on était mis en place de, de, au poste de traite, et puis tu sais, si tu regardes euh, euh, Hippolyte Brissette, qui était parti d'ici. Qui était, allé, euh, qui était allé en Alberta, dans le coin des Grands Lacs, Elle avait marié euh, archange des Rondelles. Il y a eu des enfants en Alberta. Par la suite, le, la, la compagnie HBC l'a envoyé dans le coin de penetang Et euh, il y a eu d'autres enfants là, ils ont vécu leur vie là. Et aujourd'hui, tu vois euh, les brissettes, euh, les descendants du, qui sont encore là, sont reconnus comme étant soit partie de la Première Nation Ojibwe ou encore des métisses reconnus par la MNO. Oui. Puis aussi, peut-être aussi, de, de, de la province de l'Ouest, on va dire d'Alberta ou du de, de Manitoba. Là. Ils seraient, euh, oui, à, exactement. Oui. Un endroit ancestral, on va dire, là, à ce point-là. Exactement. Exactement. Oui, oui. Et C'est la même chose pour beaucoup de nos ancêtres. On parle des bouchers qui ont été d'un bord à l'autre du Canada, puis dans le nord des États-Unis, dans le, les Grands Lacs, oui. autant aussi à Turtle Mountain, euh, oui. dans le Dakota. Je veux dire, il y en a d'autres, il y a la famille boucher, il y a la famille Riel Il y a tellement de ces familles-là que de père en fils étaient voyageurs, qui s'étaient... Euh, souvent, qu'elle avait pris pour femme euh, une femme autochtone, soit métisse ou Première Nation plutôt qu'une blanc, qu une blanche. Euh, alors tu vois qu'on a participé énormément euh, au succès du Canada. Oui, c'est parce ça fait que ça fun qu'on puisse le l'autre. Oui, exactement. C'est pas aussi, c'est parce que les, les, les métis c'était les vrais. Euh, commerçants, c'était les « traders », ce qu'ils appellent en anglais. Euh, C'est les autres qui faisaient tous les, les « les deals » en, en, en ça puis ils faisaient le commerce de fourrure pour les échanges. Et on s'est parlé de ça avec Sébastien Mallette, euh, il y avait l'échange de fourrure et d'alcool, les affaires de même. Oui, et, et on avait aussi, parce qu'on on, on, tissait des liens familiaux avec eux, hein, qui, qui, qui étaient importants aussi. En, dans le commerce. c'est... Euh, puis on voyageait en famille aussi, là. Ça que souvent, tu retrouvais des... des de, tu des, des épouses des Premières Nations, des endroits où ils étaient, puis elle l'aide de d'autres Premières Nations, ils apprenaient les langues. On est très versatile, on, les, on apprenait les langues. Euh, et on... On, on, on, on tissait des liens forts. Oui. il y a souvent que... Il y avait des, euh, des personnes qui avaient, étaient multilingues, on va dire, euh, les, les métiers. On s'est parlé de ça de, avec euh, Sébastien puis euh, Michel. Euh, il était euh, multilingue, il parlait l'anglais, le français, puis parlait plusieurs langues autochtones. Euh, Est-ce que tu as, as vu ça dans ta famille aussi? Oui, absolument. Moi, mon grand-père parlait, euh, bah, parlait, je te dirais plutôt qu'il barangouinait, mais ça, c'est parce que moi, je ne parlais pas la langue mais il pouvait s'exprimer euh, avec les Atikamèques euh, quand on allait visiter euh, les Abenaki ou Baragouiné en, en Abenaki. Euh, moi, pour moi, quand j'ai habité euh, dans le Grand Nord, j'ai habité sur l'île de Baffin. Euh, mes parents s'étaient relocalisés là. Et pour mon père qui a appris le Nupitou, puis moi aussi j'ai appris à Baragouiné en Nupitou, c'était très important pour mon père qu'on apprenne la langue des gens sur qui le territoire ont visité. Oui. Ça fait qu'il y avait une reconnaissance avec, avec la langue et le peuple qui était là. Exactement. Oui, oui. C'est un signe de respect. Oui. Est-ce que vous avez pris, euh, vous avez participé à, à les traditions là-bas, euh, sur l'île de Baffin que vous avez été? Oui, entièrement, entièrement. Euh, euh, mon père, mon père et moi, on a été beaucoup privilégiés parce qu'on a été invités à aller euh, sur le on the land, comme qu'ils disent là-bas, euh, aller à la pêche, à la chasse. Euh, les, les fêtes entre Noël, jour de l'an, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça a beaucoup enrichi. Ça a beaucoup enrichi euh, ma culture aussi, parce que j'ai vu qu'est-ce que c'est. Euh, de ne pas être éparpillé un peu partout. C'est-à-dire que les gens-là aussi, beaucoup d'endogamie, se sont mariés entre eux, ils ont tissé des liens forts. La communauté inuite, elle est forte, elle est, elle est incroyable, elle est en pleine expansion. Puis c'est souvent des idées à quoi je pense quand je pense euh, au peuple métis aussi. Oui. Qu'on qu ait le droit de pouvoir célébrer nos cultures, nos traditions et les partager avec d'autres personnes. Sans avoir peur. Oui, oui, exactement. Puis sans se faire affronter aussi. Là. <rire> oui, exactement. Oui. Euh, a, chez vous, euh, y a-t-il des centres que vous êtes euh, capable d'aller euh, aller rentrer euh, comme euh, un centre métier ou un centre autochtone pas loin de chez vous? Euh, on a euh, En fait, il euh, y a la, euh, le centre des autochtone qui est ici à Joliette. Euh, on n'a pas beaucoup de liens avec eux. Par contre, à tous les ans, euh, les métisses, on se rencontre, euh, on a plusieurs rencontres qui se font euh, à l'île du Pas. Malheureusement, cette année, euh, ça ne sera pas possible, mais on fait une célébration au rendez-vous à La Chico, euh, qui se fait à l'île du Pas. Euh, puis, euh, la municipalité de l'île du Pas et sa mairesse, euh, marie pierre Aubuchon euh, sont très, très... Euh, euh, sont très ouverts à ce qu'on soit là. D'ailleurs, en face de, de, de, du bureau de, de la municipalité, euh, il y a le drapeau métis ainsi qu'une pierre qui reconnaît que c'était la communauté d'appartenance de la famille de Louis Riel. Oh. Alors ça, c'est pas moi que c'est des gens qui ont installé ça il y a une quinzaine d'années, je dirais. Euh, pour célébrer justement que euh, la Chico, euh, l'Île-du-Pas et toutes les régions là, ont eu ces familles importantes-là euh, à l'origine, puis que beaucoup de leurs descendants y sont retournés. Y a-t-il d'autres personnes importantes chez vous qui représentent euh, euh, les métiers, on va dire, à part de Louis Riel ou euh, euh, de, de cette famille-là? Bien, écoute, c'est certain que pour nous, pour la plupart d'entre nous », étant donné qu'on était tellement un endogame qu'on mari, se mariait entre nous autres, Louis Riel, c'est un héros, mais c'est plus que ça, c'est un membre de notre famille. Oui. C'était le petit cousin de ma mémé, c'était le petit cousin de mon pépère de l'autre bas. tu sais, ça, ça reste que, euh, tu sais, sa photo était euh, affichée dans la cuisine, pas loin du point la bois. Je veux dire, un membre de la famille. Euh... On a eu des gens, euh, ben d'ailleurs, un des, de la famille, Riel, euh, qui a aussi témoigné euh, durant les, euh, les, euh, les audiences euh, le, de, du Conseil public royal sur les Autochtones, euh, Un Riel Lachapelle, son, son, j'oublie son prénom, mais qui était venu parler de Saint-Gabriel de Brandon, c'est disponible, tu peux le consulter euh, justement dans les archives là, de la Commission royale sur les peuples autochtones euh, du Canada, a donné d'excellents de, témoignages. Euh, et on a, eu beaucoup de, on a eu beaucoup de chefs de famille euh, qui ont contribué beaucoup à s'occuper de, de, de, des plus pauvres, et euh, euh, puis de ceux qui avaient besoin d'aide dans la communauté. Y, avait, y a tu des, euh, euh, des choses que tu verrais au, au Québec qu'il faudrait qu'ils changent pour euh, voir la reconnaissance de, des métiers? Or, oui, absolument. Écoute, euh, n'importe quoi que tu écoutes la télévision au Québec, euh, quand ils vont parler des peuples autochtones du Canada, ils vont parler euh, des Premières Nations et des Inuits. Jamais est-ce que le mot métis va d'être prononcé dans, dans des reportages ou dans des entretiens avec le gouvernement provincial. Euh, D'ailleurs, euh, un des premiers députés pour la région ici, euh, c'était Nicolas Montour. Nicolas Montour était un métis. Euh, il était aussi, il avait acheté la seigneurie à, à, euh, à Pointe du Lac, et puis. Euh, il en a fait énormément pour la communauté, il a bâti des maisons à Yamachiche pour les sauvages errants, comme ça avait été rapporté dans le temps dans les livres. Je veux dire, lui, il est reconnu comme ayant été un des premiers députés au Québec, mais il n'a jamais été reconnu pour son, son autochtonie. C'était comme parce qu'il y avait eu du succès dans la traite des fourrures, ils l'ont blanchi. Il y a des histoires comme ça euh, que... que le Québec s'est approprié pour sa québécoisie, mais qui revient aux Premières Nations et aux Métis. Je pense qu'il est temps qu'ils remettent le mot Métis dans leur vocabulaire et qu'ils nous permettent à nous, Métis, de pouvoir pratiquer la réciprocité, de pouvoir accueillir des Métis de partout au Canada qui doivent, qui viennent s'établir ici au Québec et s'assurer qu'ils peuvent continuer à pratiquer leur tradition et leur culture et se joindre avec nous pour qu'on puisse les aider et leur donner du support. Et ça, le gouvernement du Québec ne euh, nous permet pas à faire ça. Euh, le gouvernement du Québec donne zéro euh, euh, aux communautés métisses au Québec. On ne reçoit rien, on n'est pas reconnu. Alors, tout ce qu'on fait, on doit le faire en passant le chapeau pour ramasser des sous, pour pouvoir faire ces initiatives-là. Alors, euh, euh, ça, je pense que c'est important, là. puis je pense pas de voir beaucoup de gens qui vont... Euh, parce que la, la grosse peur et la, euh, la peur que, que le gouvernement, par essaie essaye de transmettre aux Premières Nations, c'est que s'ils reconnaissent les Métis, bien les Métis vont aller leur voler leur terre Mais écoute, jamais encore a eu, a eu un seul euh, cas légal où personne essayant d'avoir des revendications territoriales sous le nom d'un métis au Québec. Toutes les causes légales, c'était des causes liées à pouvoir pratiquer nos traditions de chasse et pêche ou ben donc, de pouvoir garder. Euh, nos camps et ces camps là d'ailleurs comme euh, les camps de ma famille qui sont en haut de, de du parc la réserve faunique Mastigouche euh, ces camps là là c'est pas ce c'est pas des chalets là c'est des camps là, en bois rond et euh, on avait toujours demandé permission aux nations Attikamek sur lesquelles le territoire sied euh, d'y aller et les conditions, c'était la réciprocité. Là. On laissait du canage, on laissait de l'eau, on laissait un poêle à bois avec du bois pour que n'importe qui sur le territoire qui ait besoin de l'utiliser puisse le faire. Oui. Là, on ne parle pas de chalet, que tu mets la clé dans la porte et que tu as ton yacht devant wow. le lac. Là. Oui, oui, exactement. On parle oui. de, de, de camp, vraiment. De cabane, de cabane. <rire> Une cabane dans le bois. Oui, oui. <rire> Alors, euh, oui, ah. puis, puis ça, ça s'est toujours fait avec la réciprocité oui. et avec la permission. Puis tous les métis de ma famille, tous les métisses à qui j'ai parlé, on reconnaît qu'on est sur des territoires de Première Nation, non cédés. Et euh, j'ai jamais entendu parler d'un seul métisse qui voulait s'approprier du territoire. Euh, qui appartiendrait aux Premières Nations. Oh, je te remercie. En euh, Oui. oui. Un, un dernier mot? Oui. Un dernier mot, Joanne? Un dernier mot? Oui. Ben, écoute, euh, moi, j'aimerais vraiment ça, euh, si ton auditoire pouvait aller jeter un coup d'œil, justement, sur les, les records des baptêmes métis et métives. Il y a plein de noms là-dedans, de parrains, marraines, euh, euh, présentés par... Euh, qu'on reconnaît, mais c'est le fun de pouvoir identifier ces enfants-là qui ont eu comme seul nom de famille métisse. Alors, euh, si jamais vous, vous allez à mon blog, vous allez pouvoir les consulter, les, c'est des les copies des, des records euh, originaux. Ouais, je te remercie beaucoup, Joanne. On arrive à la fin de notre émission. Puis je te remercie d'avoir participé. Et, euh, euh, encore une fois, j'espère qu'on se parle face à face bientôt. Puis, euh, merci encore. Je vous pour venir euh, visiter saint gab euh, Je vais être là pour ta, t'accompagner. Ta OK, merci, merci beaucoup. Merci, Dan. OK, bonjour, bonsoir. Là.